Salut à vous euh, Je ne sais toujours pas comment euh, vous saluer, en fait, ni bonsoir ni bonjour, mais bref, c'est pas le plus important. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de travail. C'est clairement la vidéo que j'avais le plus envie de faire. J'ai l'impression que c'est celle, si je la fais bien, bien sûr, j'ai l'impression que c'est celle qui aura le plus d'impact. Alors, euh, bon, ben bah voilà, on va pas passer par dix mille chemins pour l'introduction. Je vais vous montrer, enfin, on va voir cinq euh, grandes façons de faire pour essayer de faire euh, carrière dans la blockchain, pour travailler, en fait, tout simplement. Et selon les méthodes qu'on va voir, il y en aura une nécessairement qui sera, qui va mieux s'appliquer à votre situation, à votre profil et puis à vos souhaits. Il y a une seule chose que je veux dire avant de démarrer cette vidéo, c'est simplement de vous dire prenez le train en marche. Honnêtement, ça n'a jamais été aussi le bon moment pour rentrer, c'est-à-dire pour essayer de travailler dans la blockchain, pour de nombreuses raisons. Mais le marché maintenant, il est franchement mature, c'est-à-dire qu'il y a quand même un vrai écosystème. Vous pouvez rentrer plutôt facilement parce que la concurrence, elle est moindre, forcément euh, c'est plus facile aussi de vous faire un nom etc et surtout surtout il y a plein plein d'opportunités même si ça se voit pas comme ça d'emblée parce que bien évidemment nous on regarde les cryptos on est plutôt spéculatif etc mais sinon d'un point de vue de l'emploi il y a franchement des tonnes d'opportunités franchement saisissez les en tous les cas je connais pas votre situation au cas par cas bien évidemment mais ce que je sais ce qu'on sait de manière générale c'est qu'on n'est pas tous heureux de son travail actuel c'est-à-dire bon bah il peut y avoir plusieurs raisons peut-être vous n'êtes pas content des, de votre salaire peut-être c'est vos collègues peut-être c'est la géographie etc et eh bien plutôt que de vous résigner alors je sais que ça paraît facile dit comme ça mais je veux dire en tous les cas vous avez peut-être une option si les, les cryptos vous intéresse si vous voulez en même temps changer d'emploi et changer de vie carrément peut-être peut-être peut-être bien qu'avec les crypto monnaies ce serait possible rassurez vous je m'éternise pas plus pour cette introduction et on va passer à la première méthode alors la première méthode euh, je commence par, bien sûr par la plus classique pour travailler dans la blockchain tout simplement il n'y a pas besoin de de faire des, des, des cas particuliers, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement prod, prendre votre emploi actuel et euh, l'actualiser dans le monde de la blockchain. Ça, c'est bien sûr la façon de faire la plus simple et la plus intuitive, on va dire, très naturellement. Une, une entreprise qui travaille dans la blockchain, vous savez, ça reste une entreprise classique, c'est-à-dire qu'il y a tous les postes euh, bah, qu'on retrouve dans les autres sociétés. Il y aura un directeur marketing, il y aura quelqu'un dans la comptabilité, il y aura euh, un directeur de com, etc. Et eh bien, tous ces métiers-là, vous pouvez les trouver dans une Société qui travaille dans la blockchain ce qui est intéressant ici c'est que bah, mine de rien si ça vous intéresse les crypto monnaies ce sera un peu plus challengeant c'est à dire que vous êtes vous allez travailler dans une boîte qui peut-être vous intéresse plus que celle que vous avez actuellement mais surtout ça va pas vous demander de gros efforts de formation admettons par exemple vous êtes drh je prends un exemple comme ça au hasard et eh bien si vous travaillez dans une entreprise blockchain il faudra bien évidemment connaître quelques particularités de votre marché et de votre segment mais ça va pas vous demander un gros effort intellectuel de comprendre un peu comment ça fonctionne ça ça peut être euh, franchement intéressant c'est à dire que si vous voulez maintenant changer de carrière ou quoi il ya plein de postes qui, qui, qui sont ouverts il ya plein d'entreprises qui s'ouvrent et il ya aussi plein d'entreprises euh, on va dire traditionnelles classiques qui travaillent pas directement avec la blockchain mais qui s'ouvrent à des services etc donc vous pouvez euh, peut-être entrer dedans par, par la petite porte on va dire ou même par la grande porte en fait j'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez aussi être force de proposition dans votre boîte actuelle c'est à dire que souvent bon bah le patron ne connaît pas ou même euh, ne, ne sait même pas comment il pourrait euh, travailler avec la blockchain et eh bien vous pouvez en profiter pour déjà avoir une promotion ou changer de, de, de carrière en fait au sein même de la boîte dans laquelle vous êtes actuellement pour lui en proposer pour lui proposer les opportunités qui, qui se présentent à la boîte je veux dire ça peut être aussi simple que pour prendre un exemple en plus vraiment euh, contre intuitif je veux dire même un restaurateur qui a comme ça de prime abord aucun lien avec les crypto monnaie et eh bien euh, il peut tout simplement accepter les crypto monnaies pour pour déjà faire un premier pas dans les crypto alors bien sûr je vous ai pris un exemple hors sujet volontairement mais il y a plein d'autres euh, compagnies qui pourraient très bien utiliser la, la technologie de la blockchain et ça ça peut être peut-être votre opportunité à vous de vous faire voir de monter je sais pas de euh, participer en fait au fait que votre boîte actuelle elle passe le cap il ya des tonnes de boîtes d'ailleurs ça c'est un super job en hein, quête euh, consultant dans la blockchain pour ça il ya de super boîtes qui ont qui auraient de vraies opportunités avec la blockchain et de conquérir de nouveaux au marché et de, de s'agrandir et puis de se développer, mais elles savent pas qu'elles ont cette opportunité-là et puis elles ont toujours l'impression que c'est trop compliqué d'un point de vue technique, alors que justement il y a des sociétés faites pour ça, maintenant il y en a plein donc pour être un bon intermédiaire et puis ça, vous n'avez pas à changer de carrière ou de changer de boîte ou quoi que ce soit vous pouvez le faire au sein de votre entreprise ne l'oubliez pas. Il y a de plus en plus de sites qui sont spécialisés dans les jobs blockchain alors vous allez trouver tous les profils hein. et bien évidemment il y a de plus de profils techies, c'est-à-dire les développeurs etc. et les ingénieurs, mais pas que. Qu'importe votre métier, votre compétence actuelle, nécessairement, vous allez trouver une place dans une entreprise qui, tra qui travaille de près ou de loin avec la blockchain. Alors, les sites qui vous permettent de trouver des jobs euh, à l'international, en tous les cas, il y a cryptocurrencyjobs.co qui est franchement bien fait, c'est-à-dire que vous pouvez trouver euh, par euh, secteur marketing, finance, ingénieurat, etc. Pour vous faire une expérience à l'international, euh, vous pouvez en profiter justement pour changer de carrière et changer de pays au moins pour un temps. Alors, le site est actualisé, il y a plusieurs offres et comme vous voyez, il y en a pour tout le monde. L'autre site qui est très intéressant et euh, j'ai vraiment envie de vous en parler, peut-être que vous le connaissez déjà, ça s'appelle Wallcrypt. Alors, j'avais vraiment envie de vous parler de ce site-là parce que déjà, si vous cherchez un emploi ou même une formation dans la blockchain, vous trouverez tout sur le site qui là encore est très bien fait. Vous pouvez chercher par euh, zone géographique ou même avec les entreprises qui recrutent actuellement. Et en plus, euh, je fais un petit coucou au fondateur que je connais personnellement, que j'apprécie beaucoup en plus. Euh, donc voilà, Jean-Luc, hein, si tu regardes cette vidéo. Toujours est-il que j'en profite pour vous en parler parce qu'il a lancé une campagne euh, Ulule qu'on peut euh, bah, se procurer un livre. Et le livre en question, se veut être une sorte de bible de la DeFi, enfin de la DeFi, de la crypto et de la blockchain. Il y a plus de 60 experts qui ont écrit des chapitres. Et moi-même, j'ai écrit un article, d'ailleurs, si ça vous intéresse, sur les CBCD, donc les monnaies numériques des banques centrales, euh, parce que voilà, je faisais le lien avec le politique. Mais en tous les cas, euh, vraiment, moi, je trouve que son is initiative est très bonne, parce qu'il n'y a toujours pas d'ouvrage comme je vous ai dit vraiment aussi complet, il n'y en a pas. Et en plus, il a mis en place un jeu de société. Enfin, C'est un jeu de cartes ludique où on apprend sur la crypto. Donc vraiment, je salue ce type de projet. Je vous ai mis un lien en bas si ça vous intéresse. Ça peut faire un beau cadeau ou même pour vous, pour nous, en fait, d'en apprendre un peu plus. Donc Voilà, je pense que c'est un très bon projet et j'aime bien les initiatives comme ça de manière générale. Maintenant, on va voir la deuxième méthode qui est liée à la première, mais qui est plus euh, qui va vous demander de faire un peu plus d'efforts d'un point de vue entrepreneurial. Enfin, tout simplement, ça consiste en fait à créer votre propre emploi à partir de ce que vous savez faire, justement. Euh, et pour prendre un exemple concret, admettons que vous êtes avocat maintenant, ce serait très judicieux d'être avocat en conformité euh, avec les cryptos. C'est-à-dire que là, il y a, vous, vous le voyez bien, qu'il y a une demande de plus en plus forte, surtout en termes de fiscalité. Parce qu'on ne comprend pas grand-chose. En tous les cas, les lois changent. C'est un très bon créneau. Et euh, c'est valable, bien sûr, pour les avocats, mais pour toutes les professions intermédiaires. Les comptables, moi, je sais que, par exemple, j'ai cherché longtemps un comptable expert dans ce domaine, enfin, même dans la création d'entreprises, une société le, qui est spécialisée dans la création d'entreprises qui aiderait les porteurs de projets qui veulent travailler dans la blockchain, ça euh, c'est aussi une, un bon créneau à prendre. Et même pour d'autres petits euh, jobs, c'est tout à fait possible. Je veux dire, je pense à quelqu'un qui est community manager ou euh, directeur marketing, vous pouvez très bien vous spécialiser dans la blockchain et dans les crypto-monnaies. C'est-à-dire que vous allez un peu préciser et oui, puis mettre, même être dans une niche finalement. En tous les cas, il euh, y a de la demande, c'est peut-être aussi une bonne manière de changer de carrière sans trop faire de, de grands efforts et puis aussi euh, au delà de tous ces, tous ces exemples là vous pouvez tout simplement aussi vous lancer à votre propre compte et là apprendre une nouvelle compétence en euh, lien avec les crypto monnaies bien évidemment ce serait plus long mais c'est tout à fait possible je veux dire euh, les conversions les reconversions professionnelles c'est quelque chose qu'on fait beaucoup d'ailleurs c'est très bien heureusement qu'on a cette possibilité là et peut-être c'est l'occasion pour vous justement d'apprendre de, de, un nouveau métier et euh, ça vous servira de prétexte en fait que de dire je veux aussi me lancer dans la blockchain et dans cette cette méthode aussi, on retrouve aussi tous les freelances et les auto-entrepreneurs. Vous êtes designer ou vous êtes rédacteur, vous pouvez aussi vous spécialiser dans la blockchain et les crypto-monnaies. Maintenant, on va passer à la troisième méthode qui est tout simplement le fait de devenir influenceur crypto. Alors oui, moi qui vous fais cette vidéo, euh, je, je, je, pour, je pourrais être considérée comme influenceuse crypto tout simplement, en tous les cas youtubeuse, même si moi, c'est un cas particulier. De la même manière qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se lancent, qui ont des produits à proposer, il y a aussi euh, les médias et forcément les influenceurs qui ont une place centrale dans cet écosystème-là. Il y a une grosse place à prendre, et il faut savoir que les influenceurs sont ceux qui prennent aussi une grosse part du gâteau. Parce qu'en fait, maintenant, la publicité, comme vous le savez, elle passe beaucoup par les réseaux sociaux, et donc les influenceurs à, à, for à fortiori. Alors, pour devenir influenceur, j'ai envie de vous dire rien de plus simple. Je veux dire, euh, au fond, techniquement, c'est la seule micro-entreprise que vous pouvez faire qui ne vous demandera pas euh, vraiment de l'investissement. Hein. Je veux dire, même en termes de matériel, c'est quelque chose qu'on acquiert vite. La vraie chose qu'on vous demande, finalement, c'est d'avoir une vraie connaissance du sujet. Et encore, quand je vois un peu autour, euh, finalement, on a tous un peu appris euh, sur le tas. Admettons, par exemple, que vous choisissez le canal YouTube, qui est l'un des meilleurs pour les crypto-monnaies, mais pas le seul, hein, bien évidemment. Eh bien, vous aurez, par exemple, les publicités YouTube, euh, vous aurez euh, l'occasion de faire des partenariats, et même si je vous dis, je mets un gros disclaimer ici euh, je vous en parle comme ça rapidement mais c'est pas comme ça que vous allez devenir riche du jour au lendemain c'est à dire que ça prend du temps, il faudra quand même vous faire une place mais je vois que quand même il y a des personnes qui sont montées très vite euh, c'est à dire qu'ils se sont très vite fait une place et avec, et je pense qu'elles ont des revenus Youtube de publicité seulement euh, très intéressants, alors moi bien sûr pour vous parler de mes chiffres, à moi, si ça vous intéresse, euh, je, je casse pas des briques pour la simple et bonne raison que je fais pas beaucoup de vidéos. Je veux dire, j'en fais 3 ou 4 maximum, euh, je suis pas dans la frénésie, etc. Donc forcément, j'arrive pas, je, je dépasse pas les 200, 300 par mois. Et d'ailleurs, il n'y a pas que YouTube, hein. je vous ai dit ça comme ça en, ex en exemple. Ça peut être par l'écrit, sur Medium ou sur n'importe quel autre canal dans lequel vous êtes à l'aise. Le plus important, en fait, c'est d'avoir une audience. C'est comme ça que vous allez repérer des marques. Et puis, bien évidemment, de garder un sens éthique. Vous allez être contacté, je vous assure tous les jours par des boîtes euh, franchement borderline le plus important c'est d'essayer de, de proposer toujours un bon contenu et des bons services à votre audience et euh, ce que je voulais vous dire c'est que bon bah ça ça reste quand même on est au stade numéro un de la création d'entreprise euh, c'est vraiment l'entrepreneur bon au premier stade c'est euh, si vous avez plus d'ambition euh, ce que je, je, je vous souhaite en fait tout simplement et d'ailleurs ça peut être un bon tremplin pour ça c'est de, de passer à la méthode suivante en fait tout simplement la méthode de créer sa propre entreprise dans la blockchain et oui euh, je pense que euh, pour les personnes qui ont voilà comme je disais tout à l'heure plus d'ambition ou qui ont une vision plus large alors déjà euh, être influenceur c'est une bonne étape mais ça peut aussi vous coincer en fait dans vos appétences quand je vous dis créer une entreprise c'est que tout simplement bien évidemment c'est la grosse tendance actuelle et surtout ça jamais été aussi simple euh, moi qui viens du monde des startups et surtout de, enfin, de la fintech pour ceux qui savent euh, la différence de levée de fonds tout simplement en prendre le, le sujet un peu touchy quand on crée une entreprise c'est-à-dire quand on veut lever des fonds et avoir des capitaux c'est incroyablement simple en comparaison euh, avec les startups traditionnelles c'est-à-dire si vous pensez aux ICO etc c'est euh, du pain béni en fait pour les entrepreneurs à quel point vous pouvez lever rapidement des fonds même si euh, techniquement c'est simple mais ça ne veut pas dire que c'est simple euh, de le faire non plus simple et facile c'est différent alors bien sûr lever des fonds ne fait pas tout c'est pas ça qui va faire que vous avez une bonne entreprise ce que je veux vous dire par là c'est qu'il y a quand même un marché et un écosystème qui est complètement euh, prêt si vous voulez accueillir des nouvelles entreprises en tous les cas ça peut c'est un très bon moment pour le faire alors bien sûr il faut trouver une bonne idée et moi ce que je remarque en tant que consommatrice hein, simplement c'est que euh, je suis assez euh, déçue. et c'est pas le bon terme mais là je le trouve pas euh, de voir qu'il n'y a pas assez encore d'entreprises qui se lancent c'est à dire que souvent ce qu'on voit c'est des copies en fait tout le monde se copie un peu c'est tout à fait normal surtout au début mais euh, on, on pourrait c'est le moment d'en profiter pour innover c'est à dire qu'en fait toutes les startups que vous voyez euh, actuellement c'est à dire que ce soit uber airbnb tous les services que vous utilisez sur internet donc Internet classique sans crypto, tous ces services-là peuvent être transposés en euh, version crypto et blockchain. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'on n'attend que ça. Un, un, ne serait-ce qu'un Deliveroo en crypto, d'ailleurs ça existe déjà, mais je veux dire, toutes ces opportunités-là, vous n'avez même pas besoin de réfléchir en fait sur l'idée. La seule chose à faire ici, c'est de la transposer et de mettre ne serait-ce que le paiement euh, en crypto. Ça peut être aussi simple que ça. On n'est pas là euh, en train de vous dire de, de, de créer des protocoles et surtout pas de créer des blockchains pour l'instant. Et justement, euh, j'en profite ici pour clore euh, cette méthode-là pour vous dire qu'il y a différents degrés, si vous voulez, de complexité dans la création d'entreprises liées au blockchain. Il peut y avoir simplement, vous pouvez tout simplement euh, au départ créer, je sais pas moi, un, un e-commerce. En fait, vous allez vendre des, des rigs de minage, euh, etc. Donc là, vous voyez, vous n'êtes pas dans la blockchain directement. Vous pouvez aussi avoir un service, euh, n'importe lequel d'ailleurs, et accepter seulement les paiements. Je pense même un restaurateur, en fait, même un restaurateur peut, euh, simplement en acceptant les bitcoins, faire le premier pas dans les cryptos. Euh, et puis, il y a des degrés comme ça. Et puis, on peut imaginer ensuite que vous créez votre propre d app alors là, vous euh, rentrez un peu plus dans la blockchain, bien évidemment, mais euh, c'est pas si compliqué que ça. Je ferai nécessairement une vidéo dessus parce que vraiment il y a déjà d'une, il y a des développeurs spécialisés, il y a des sociétés spécialisées. Mais ce que euh, le, le point le, le point négatif de cette méthode-là, c'est que souvent on va copier, c'est-à-dire qu'on va faire un autre dex. C'est pour ça que vous voyez plein d'imitations de PancakeSwap par exemple ou d'Uniswap. Il y a que des copies, copies, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'innovant vraiment. Même l'algorithme en dessous, enfin même l'algorithme derrière n'est pas vraiment réfléchi ou novateur you <laughs> En tous les cas, c'est déjà faire un plus, un plus grand pas dans la blockchain. Et puis le stade ultime, c'est de créer sa propre blockchain. Mais là, ça demande bien évidemment des compétences hors normes, en tous les cas super rares. On ne crée pas Ethereum ou Cardano comme ça, ça c'est un fait. Mais euh, voilà, ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est cette espèce de pyramide en vous disant que créer une entreprise dans la blockchain, c'est pas nécessairement euh, créer sa propre blockchain. Il y a euh, des étapes, bien évidemment. Et puis euh, chacune est tout aussi noble. Si vous vendez que des riques de minage, c'est tout aussi bien. Si vous vendez simplement des services sur lesquels on peut payer en crypto, bah, c'est tout aussi bien. Il n'y a pas de jugement de valeur. Et puis il y a des sociétés qui sont spécialisées qui peuvent vous accompagner. Vous n'êtes pas obligé de connaître toutes ces toutes les connaissances comme ça de la blockchain et de la technologie. En tant que chef d'entreprise, finalement, ce que vous devez faire, c'est être un chef d'orchestre. Donc vous n'avez pas à connaître les spécificités. Je connais pas mal de gens qui sont qui sont intéressés comme ça, mais qui se disent oh là là, j'en ai trop à découvrir ou à savoir. Vous devez connaître les grandes lignes. On ne va pas vous demander. Vous... Ce n'est pas nécessaire pour être un gérant d'entreprise que de connaître les, les détails. Il faut connaître simplement les, les grandes choses et comment elles s'emboîtent, etc. Et avoir une vision euh, long terme. Enfin bref, on ne va pas rester longtemps sur cette méthode. Passons à la dernière méthode qui est ma préférée, tout simplement. Vous allez voir pourquoi. Alors, la cinquième et dernière méthode de cette vidéo pour savoir comment on fait carrière dans la blockchain, eh c'est tout simplement de savoir bien investir. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous pouvez être tout simplement indépendant dans le sens où... Euh, vous n'allez pas travailler avec une structure propre, vous n'allez pas vendre un service, mais par contre, vous allez apprendre à faire travailler vos crypto-monnaies, à faire travailler vos investissements pour qu'ils vous rapportent, bon, j'ai envie de le dire comme ça rapidement, mais des revenus passifs ou en tous les cas des revenus réguliers pour pouvoir en vivre. Alors dit comme ça, ça paraît magique et vous pensez peut-être au fait d'être trader, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres façons. Je veux dire, il y a des sites qui nous permettent d'avoir 10%, voire plus sur des stablecoins, Même si on n'a pas de grandes compétences dans le domaine, même si euh, bon ben bah voilà on n'a pas trop le temps je veux dire d'utiliser de simples sites comme euh, yodler je, je vous en parle souvent mais parce que vraiment je suis ravie des services ou de nexo par exemple moi j'en utilise plein hein. et euh, j'avoue que depuis que je les utilise euh, ça me fait quand même moi un revenu chaque mois euh, parfois chaque semaine etc mais je vois bien je veux dire c'est concret je vois bien que c'est quand même hyper simple comparativement aux autres méthodes hein, même si je dis pas que c'est la meilleure des méthodes mais en tous les cas voilà il a des possibilités qui sont accessibles et simples peut-être, essayez de les travailler, essayez de voir euh, celles qui vous correspondent. En tous les cas, formez-vous sur le sujet. Euh, ne cherchez pas des méthodes comme ça en cliquant des doigts. Mais en tous les cas, maintenant, il y a plein de sites, euh, il y a plein d'opportunités, et vous n'en faites pas sur cette chaîne, on est là aussi pour voir un peu tout ce qui se présente à nous. Alors, pour la conclusion, euh, j'ai pas grand-chose à vous dire, à part que, bien évidemment, comme toujours, en fait, euh, c'est le format hein, des vidéos YouTube, on raccourcit, on fait des schémas. S'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, je pourrais en faire des vidéos plus longues, plus détaillées, ou même des articles sur la question. D'ailleurs, la prochaine, enfin, une des prochaines vidéos que je ferai, c'est sur les formations qu'il y a de disponibles. Je n'ai pas voulu en parler dans cette vidéo parce que je pensais que ça allait alourdir le contenu, mais... Euh, et puis, en plus, je suis en train de faire mes recherches pour trouver les meilleures formations à vous présenter, etc. Donc, euh, ça aussi, euh, je vous en reparlerai parce que, bien évidemment, si vous voulez faire carrière et travailler dans la blockchain, il faudra, tôt ou tard, selon vos, vos connaissances actuelles, quand même, euh, solidifier le tout avec des, des formations certifiantes ou pas, d'ailleurs. Ça dépendra de là où vous voulez aller. Voilà, je finis comme ça cette vidéo. Je vous remercie hein, de votre attention, des sympas, des messages sympas que vous envoyez, des petits pouces bleus, ça aide toujours pour les référencements. Et puis surtout, je vous souhaite d'aller au bout de votre projet, si c'est ça votre projet, que voilà les portes sont ouvertes, de temps en temps, faut y aller, un peu d'audace, le monde est à vous. Bien sûr, j'oubliais le plus important, je suis en train de mettre à jour la version 2 de l'ebook hein, qui est complètement euh, gratuit sur les méthodes pour gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Eh bien, vous pouvez le télécharger euh, sur le blog dès maintenant. Voilà.